Bonjour à tous mes petits oiseaux chéris d'amour. Alors, euh, très bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ici, euh, j'aimerais vous parler de euh, la Jérusalem céleste, du tri qui est fait des âmes, etc. Alors, je ne sais pas trop par où commencer et j'espère que je vais pouvoir être euh, compréhensible dans les informations que j'ai à vous transmettre. Alors d'abord, comme je vous l'expliquais dans les derniers communiqués, nos pères et mères ascensionnés, assistés de euh, Jésus et de notre première mère, qui sont tous deux issus directement de l'âme, non pas euh, de notre euh, galaxie, mais de notre univers. Quant au Père et Mère Ascensionné, tous les autres, les 24 autres, sont issus de notre galaxie. Et vous allez comprendre en quoi c'est important. Parce que tout est affaire de, dans ce monde-ci, dans la création tout est affaire de compatibilité à tous les niveaux et dans la dualité. Donc le comment dire le champ électromagnétique que forment nos pères et mères ascensionnés vont permettre de protéger. De récupérer Tous les enfants du ciel et de la terre Et ceci se produit déjà depuis le moment Où a, lieu, où a eu lieu le mariage céleste Entre notre première mère et Jésus Et ce mariage a été effectué Par l'esprit premier de notre univers Celui que j'appelle notre papa d'amour et qui est parfaitement unifié et qui n'est que amour. Alors, la Jérusalem céleste en tant que telle se trouve euh, dans une dimension qui est reliée directement à l'esprit de Jésus et de notre première mère. Euh, ce qui fait que cette Jérusalem céleste, elle a été donc euh, tout spécialement fabriquée par notre Père au travers de Jésus et de notre Première Mère et des Pères et Mères ascensionnés afin de nous sauver. Mais il y a des petits bémols importants et c'est cela que je vais essayer de vous communiquer ici maintenant. Cette Jérusalem céleste est un lieu, comment vous dire, de totale béatitude et bénédiction et où en effet ne peut entrer et pourront entrer tous ceux qui sont et pratiquent et respectent la voix du cœur quelle que soit leur race, d'accord Quelle que soit leur provenance, ok Pour tous les autres, tous les enfants du ciel et de la terre, quels qu'ils soient, vont et sont déjà les uns après les autres dès qu'ils, euh, comment dire, dès que leur esprit âme quitte leur corps charnel, ils entrent dans euh, cette, euh, ce cocon d'amour énergétique qui les protège totalement et les délivre totalement, de euh, non pas de leur code et de leur choix et de ce qu'ils ont fait d'eux-mêmes, puisque cela est libre hein, et souverain, et on ne touche pas à ça. Voilà, c'est une interdiction formelle de la loi, c'est comme ça. Donc, <rire> chacun étant libre de faire de lui ce qu'il lui chante, Lorsqu'il quitte son corps, il est dans l'état où il est. Et il est donc euh, accueilli directement par ce champ électromagnétique qui est tout puissant, dans lequel aucun mal d'aucune sorte, euh, comment dire, extérieur euh, aux enfants du ciel et de la terre, hein, ne peut entrer. Donc aussi les implants, les parasites, comment dire, les squattages par d'autres dimensions, tout ça, on en est libéré quand on arrive là. Et ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui, donc de tous les enfants du ciel et de la terre, ceux qui n'ont pas et n'auront pas accès à la Jérusalem céleste, eh bien, euh, et qui n'ont pas non plus euh, comment dire choisi de collaborer volontairement euh, aux forces du néant qui n'ont pas euh, qui ne s'y sont pas ralliés volontairement tout cela seront euh, irrémédiablement euh, <rire> peut-être y aura-t-il une chance pour eux d'en sortir mais ce sera extrêmement difficile, d'accord Il y a toujours certainement une voie de sortie, il y en a toujours une. Mais sachez que euh, ce qui vous a fait choisir cela, les forces du néant, et euh, tuer et faire du mal à d'autres pour votre propre confort, votre propre sécurité, par lâcheté ou je ne sais quoi, eh bien, euh, ce qui vous attend, est infiniment pire que ce dont vous croyez, vous avez cru vous protéger en faisant ces choix, ces choix malveillants et de malveillance, envers vous-même finalement, pour commencer, et envers les autres. Voilà, donc vous serez euh, précipités, tout cela seront précipités dans euh, les espaces euh, du néant. Euh, et je ne sais pas encore très bien précisément où, comment et quoi. Mais en tout cas, ça c'est déjà clair. Est-il besoin d'avoir plus de précisions à ce sujet Pour tous les autres, j'ai des précisions à vous donner. Alors, pour tous ceux qui voudraient faire leur propre chemin, c'est tout à fait possible. Et de toute façon, euh, comment dire Il faut que vous sachiez ceci. C'est que votre code énergétique, si vous n'êtes pas un ascensionné, si vous n'avez pas été jusqu'au bout de cette ascension, c'est elle qui vous libère et qui vous permet d'accéder à tous les autres plans et même à d'autres univers. Mais si vous n'avez pas fait ce chemin-là, et c'est un chemin qui demande un véritable investissement en conscience et beaucoup de persévérance, ça ne se fait pas comme ça. Et justement, sur ma chaîne, je, je vais vous donner petit à petit, mais à ceux qui consentent à faire un effort de partage pour ce que je vais donner. D'accord Voilà. Je pense qu'à un moment donné, euh, tout donner, tout donner, tout donner, euh, c'est vous donner de très très mauvaises habitudes, et je reçois des messages qui me demandent encore encore de donner, de donner gratuitement. Mais ça n'a pas de limite. Et, et, et, et, on, et on me marcherait dessus encore en me faisant des sourires. Vous comprenez ce que je veux dire Donc, humainement, moi aussi, hein, je suis comme vous. J'ai les mêmes besoins, etc. Donc, à un moment donné, il est tout à fait normal. Et je remercie ceux qui comprennent qu'il y a un partage et un échange. Et je ne demande rien de particulier à part un don du cœur. Donc, vraiment, là, voilà, je, voilà, je m'arrête sur ce sujet. Continuons donc. Vous pouvez choisir de faire votre propre route. Euh, mais sachez que vous êtes euh, comment Vous êtes lié à cette galaxie. Vous ne pourrez pas en sortir. Et vous ne pourrez pas non plus faire votre route d'ascension. Euh, vous ne pourrez pas non plus ascensionner en faisant ça. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. Donc vous allez rester, euh, et alors j'ai demandé, y a-t-il d'autres mondes meilleurs euh, dans cette euh, galaxie que la Terre Parce que la Terre a été faite justement à la base pour être une bibliothèque vivante, et le monde le plus accueillant qui soit, le, la, plus, la plus belle des créations qui soit dans toute cette galaxie. Comprenez bien cela. Même si elle a été récupérée et qu'aujourd'hui nous sommes dans de salles draps, et même si euh, en parallèle tout est fait pour nous sauver la réalité du terrain est celle-là que la plupart d'entre nous sont extrêmement endormis collaborent énormément de gré ou de force et que pour l'instant la majorité ne s'est pas encore élevée euh, contre euh, euh, la toute petite part euh, de ceux qui nous mènent par le bout du nez et euh, nous asservissent et nous font énormément de tort donc, euh, dans les conditions actuelles, c'est vrai, c'est très pénible de vivre ici. Et ce sera encore plus pénible et de plus en plus pénible si on ne fait rien concrètement pour euh, s'émanciper de leur emprise. Mais je dis bien là dans la matière, dans la 3D. Et donc cela, euh, cela est la responsabilité de chacun. J'ai déjà moi-même fait tous les changements dans ma vie qui s'imposaient. Et j'ai ouvert cette chaîne et l'autre, a t -A, a t h e a euh, en lettres majuscules, afin de donner tous les compléments pratico-pratiques dans la matière, afin justement de vivre autrement et de façon autonome à tout ça. Voilà. Et en fait, ce que vous trouverez sur euh, mon autre chaîne ATA, c'est essentiellement donc... Comment faire au quotidien, dans tous les aspects de notre quotidien, pour être aligné au cœur Voilà, Ce, la, la, la notion supplémentaire que vous ne trouverez pas euh, forcément chez les autres. Voilà. Un montant qu'un maximum d'entre nous s'y mettent. Parce qu'il faut bien comprendre que toutes les énergies, les forces et l'argent, c'est nous qui les leur donnons. Nous leur donnons absolument tout pour qu'ils puissent nous faire tout le mal qu'ils nous font, d'accord Donc ça, tout est question de nos propres choix. Et euh, croyez-vous, à investir du temps, de l'énergie, ne croyez-vous pas qu'il serait préférable de l'investir, puisque c'est investir pour une chose ou investir pour une autre de toute façon, mais de l'investir pour votre libération, votre autonomie et votre bien-être plutôt que de l'investir pour cet asservissement, ces douleurs, ces tripaliums, ce travail forcé, ces endettements, etc. Alors que je vous explique petit à petit sur l'autre chaîne comment faire. Mais Il y a déjà énormément, énormément de communications depuis des années qui vous disent tout ça. Est-ce que vous le faites Est-ce que vous avez changé de comportement Est-ce que vous continuez d'acheter des produits d'hygiène complètement euh, empoisonné ou avez-vous enfin changé vos pratiques et, et, et, euh, et n'utilisez plus que des choses qui sont tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, comment dire, prudentes pour la santé, hein la vôtre et celle des autres. Bon. Voilà. Alors, on peut donc décider, c'est vrai, de faire son propre chemin. Puisqu'on est souverain pour ceux qui le choisissent, mais vous resterez prisonnier énergétiquement, in vitam, tant que vous n'aurez pas fait votre ascension, et le fait est que une ascension euh, comme cela se passe ici, c'est tout à fait exceptionnel. Ce sont des circonstances beaucoup plus larges que nous qui, qui nous le permettent. Ce pas quelque chose qu'on décide par soi-même de façon autonome et parce qu'on est on est réincarné sur une autre planète de cette galaxie. Ça marche pas du tout comme ça. Je préfère vous prévenir. Je vais pas vous faire peur, je, je donne de l'information. Il faut être informé pour faire des choix. Quel choix peut-on faire Si ce n'est les choix de la peur et parfois et souvent pour faire encore pire. Alors... Euh... Oui, donc il n'y a pas d'autre monde euh, meilleur que celui-ci. C'est à nous de nous battre paisiblement. Prenez exemple sur l'Islande, qui a demandé euh, la transparence des comptes et par rapport aussi à leur gouvernement. Hmm C'est vous qui avez la force du nombre et la force, comment dire, euh, euh, du droit, du droit élémentaire. Hein, c'est votre énergie que vous donnez. C'est votre argent que vous donnez. C'est vous qui vous faites taxer, etc. Et c'est eux qui font les lois. Comme ça les arrange. D'accord Donc, il est temps que ça cesse. Mais c'est à nous de prendre ça en main. Vraiment Arrêtez Et d'arrêter de, de, euh, de croire qu'on est impuissant et de, de toujours, toujours suivre le mauvais wagon. Bon. Alors, pour tous ceux, pour tous les autres, donc qui seront dans le giron d'amour, de protection, et qui euh, ne seront pas non plus, ne, ne pourront pas aller euh, dans, dans la Jérusalem céleste, les célestes, mais ne seront pas non plus euh, euh, jetés euh, dans les fosses du néant, pour tous les autres donc. Euh, il sera possible euh, de faire votre propre chemin. Euh, sur d'autres planètes de cette galaxie euh, et ça, se ça fera selon votre propre code voilà alors, vous pourriez croire que ça ne change pas grand chose Eh bien si, il y a une chose énorme que ça change parce que si vous décidez vous-même de partir de quitter votre corps et eh bien, vous n'aurez 1. pas d'autonomie 2. vous n'aurez pas de meilleur monde 3. vous ne pourrez pas ascensionner pour sortir de la galaxie voilà. Quatre, vous ne serez pas débarrassé euh, de toute euh, la dualité et euh, de vos implants et de vos squattages. Parce que quand on est squatté et qu'on on ne s'en fait pas délivrer avant de quitter son corps, on continue d'être squatté. Parce qu'on peut être squatté comme ça, de vie en vie, par la même entité pendant des millénaires. Et voir plusieurs entités. Par contre, si, euh, et pour tous ceux euh, qui euh, euh, ne choisiront pas de quitter leur corps, et c'est pour ça que je demande aussi de faire des demandes à tous les gardiens de la terre, à tous les volontaires, à tous les personnes de cœur, afin de libérer ceux qui ont choisi de se suicider, afin de les rappeler et de les ramener dans le giron d'amour et de protection, afin qu'ils puissent être complètement délivrés. Et qu'ils puissent ensuite, parce que tout... Tout ce monde-là qui ne peut pas accéder, mais qui sera dans le giron d'amour et de protection, sera mis en sommeil. Jusqu'au moment où le dernier tri sera fait et où toutes ces âmes pourront continuer de faire, euh, comment dire, selon... Là où ils en sont, ils seront redistribués euh, sur d'autres planètes de notre galaxie euh, pour euh, poursuivre leur euh, leur chemin de vie. Hein, mais à partir de là où ils en sont, mais ils sont ils, ils repartiront en étant libérés, d'accord, et ils seront ensuite libres de faire leur chemin de vie, là où ils seront. Et ils seront, bah là je ne peux pas vous dire, c'est en fonction de chacun, de chacun et de là où vous en êtes. Donc, euh, alors, maintenant, concernant tous ceux qui choisissent la voie du cœur, et même après l'ascension, ce n'est pas trop tard de choisir la voie du cœur, d'accord En fait, euh, vous pourrez continuer de progresser dans la voie du cœur constamment jusqu'à ce qu'il y ait ce tout dernier tri, tout dernier tri. Euh, définitif, donc, hein, par rapport en tout cas à la Jérusalem céleste. Et, bon, donc ceux qui pourront accéder à la Jérusalem céleste. Alors là, je vous en parle en détail. Ce n'est pas une prison, d'accord euh, C'est un endroit euh, créé spécialement pour toutes les âmes qui ont choisi le cœur d'où qu'elles viennent, quelle que soit leur hybridation, quelle que soit leur origine, afin d'être totalement autonomes, libres et dans la béatitude. Ceux qui accéderont à la Jérusalem céleste seront des, des êtres qui ne seront plus, qui ne connaîtront plus la dualité. Et ils auront accès absolument à tout dans notre univers et aussi à tous les autres univers et à la connaissance totale et intégrale et ils pourront vaquer librement et en étant totalement comment dire euh, non seulement délivrés et hors de toute dualité donc aucune forme de mal ne pourra plus les atteindre jamais voilà à quel point à quel point c'est une bénédiction royale maximum voilà et ça, c'est le cadeau que nous fait notre Père bien-aimé. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire Et cette Jérusalem, je l'ai vue, elle existe. Et tout ce que je vous raconte est vrai. Je peux, je peux sur ma foi, l'affirmer. Voilà. Autant que tout ce que je peux euh, croire en, en ce qui semble vrai et qui pourrait vous sembler vrai aussi. Voilà. Hein euh, à, à, à, relativement à ça. Voilà. Mais pour moi, pour moi, dans mon fort intérieur, dans mon cœur, euh, c'est une certitude, parce que je l'ai vue, cette Jérusalem. D'accord Je l'ai vue, j'étais témoin de sa, de sa fabrication, témoin du mariage, témoin des âmes, des âmes pures, qui ont laissé leur vie parce qu'elles avaient choisi le cœur. Toutes celles-là... Euh, qui étaient en attente sur terre, sont directement montées à la Jérusalem céleste. Elles l'habitent déjà. Voilà. Donc ces promesses-là, elles sont tenues, elles sont véritables, elles sont déjà effectives. Voilà. Donc il n'est jamais trop tard pour choisir la voie du cœur. D'accord Par contre, tout ce que vous faites qui n'est pas de la voie du cœur est, comment dire il est enregistré dans votre âme. Voilà. Et tant que vous ne revenez pas dessus, tant que vous ne demandez pas pardon là-dessus, véritablement, ça n'est pas nettoyé de votre âme. Et donc, ça fait partie de votre code. Et ça ça, ça ne vous permet pas, alors, d'entrer dans la Jérusalem céleste. Ouais, c'est vraiment un absolu. Oui, pourquoi Parce qu'il est nécessaire que euh, euh, nous soyons délivrés de tout ce mal euh, qui nous euh, qui nous ronge et qui nous piétine et nous massacre. Ça suffit, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Donc tout est mis en œuvre, à toutes les échelles, pour que ça s'arrête et pour nous libérer. Mais nous devons et nous pouvons chacun faire notre part et faire énormément. Voilà, donc je vous y invite de tout mon cœur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime de tout mon cœur.